Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sabellian, un personnage très énigmatique et qui tout simplement a été, euh, bah, avec son grand retour à Dragonflight, et eh bien j'ai énormément de personnes qui sont venues euh, me demander un petit peu, Malga, c'est qui Sabellian Est-ce qu'il était connu dans, dans, dans World of Warcraft ou est-ce que bah, c'est un nouveau personnage Et du coup, eh bien, je me suis dit, face à tant de questions, Faisons une très courte vidéo pour présenter un petit peu le personnage, puisque tout est à construire un petit peu sur Sabellian, mais euh, il ne sort pas de nulle part, il vient euh, d'une euh, époque assez vieille, puisque euh, Sabellian, ou Sabellian, hein, vous l'appelez euh, comme vous voulez, euh, est appelé également... Le Baron Sablemane ou euh, Sablecrin en français et il est, on peut aussi le surnommer parfois le Baron Noir euh, puisque il est, son titre généralement c'est le Baron par opposition avec Irion qui est euh, le prince et eh bien euh, c'est euh, un Baron, en tout cas il se fait appeler le Baron. Donc euh, c'est un personnage qui comme je l'ai dit est de retour à Dragonflight et en fait, eh bien, qui est-il Ce personnage, c'est tout simplement le fils de Deathwing. Alors bien sûr, le fils d'Eldemore, euh, fils de Nelsalion, mais il n'est pas le seul, bien sûr, à être enfant euh, de Nelsalion. Ce qui est sûr, c'est que lui, contrairement à Erion, irion n'est pas le fils direct de Deathwing. C'est un descendant de Deathwing, mais il aspire justement à reprendre le contrôle du vol noir, pour le coup, Sabellian est vraiment un enfant de Deathwing. Deathwing est son père. La différence, c'est juste qu'il n'est pas le fils de Sintaria, qu'on appelle également Sinestra. Donc, il n'est pas Comment dire, le fils de la euh, consort directe de la première consort de Deathwing. Donc, il n'est pas le premier né de Deathwing. Il n'est pas son fils euh, héritier, son fils. Euh, ça reste un fils légitime, bien sûr, puisque euh, Deathwing a eu plusieurs consorts, on le sait, hein, donc plusieurs euh, femmes. Et au final, eh bien, il fait partie. Alors, on ne connaît pas le nom de sa mère, mais il fait partie d'une de ces, une de ces euh, femmes. Et il y a de grandes chances d'ailleurs eh euh, que sa mère soit morte, euh, notamment par Deathwing, puisqu'on sait que Deathwing euh, a tué toutes ses consorts euh, lors des accouplements quand il est devenu Deathwing, quand Elsalion est devenu Deathwing. Et euh, la seule à s'en être sortie, c'est Sintaria, Sinestra, qui est la mère de Nefarian et Onyxia. Donc au final, eh bien, on sait que Sabellian est, est demi-frère d'Onyxia et de Nefarian. Donc il n'est pas le fils de Sintaria, voilà, je, je préfère le, le rappeler, euh, ça on le sait grâce euh, au manuel de cataclysme sur euh, les dragons noirs, et au final, eh bien, nous avons tout simplement donc Sabellian qui apparaît comme un peu le bras droit de Deathwing, et là vous allez me dire, bah, Malga c'est pas Nefarian qui justement est le premier fils de Deathwing, qui est vraiment l'héritier de la maison, en fait Là-dessus, on n'a pas trop d'informations, mais euh, de ce que l'on sait un petit peu de Deathwing, et, euh, si on recoupe un peu toutes les informations, donc ça reste une théorie personnelle, mais il y a de très grandes chances, on sait que Deathwing est complètement parano, et il y a de grandes chances en fait qu'il monte ses fils les uns contre les autres. Et du coup, Nefarian est son premier-né, son héritier, mais euh, eh bien, pour euh, concurrencer un petit peu tout ça, pour pas que l'un de ses héritiers euh, ne l'assassine, eh il fait en sorte que ses propres dragons s'entretuent, enfin. Se, se, se, se chamaille un petit peu et du coup eh bien Sabellian euh, apparaît comme euh, l'un des confidents vraiment l'un des grands euh, héritiers de, de Deathwing ça c'est tout simplement ce qui est dit, juste, enfin, ce que, ce que je sous-entends par rapport à différents euh, livres. Pour revenir sur Sabellian, sa première introduction, tout simplement dans la licence Warcraft, c'est à Burning Crusade. Il a été créé à Burning Crusade, comme vous le voyez derrière, c'est dans les euh, tranchantes, hein, c'est un concept art des tranchantes, et donc il a été. Euh, c'est un PNJ qui intervient dans les tranchantes, donc euh, les Blade Edge Mountains donc les montagnes Blade Edge, et au final, et eh bien, ce personnage, euh, il était complètement chiant. <rire> En fait le truc c'est que, pourquoi je dis ça, à Burning Crusade ce personnage euh, est arrivé sans aucun contexte. En fait euh, il arrive, il arrive à côté de toi, il fait salut euh, chez quête, telle quête. Et euh, c'était un humain donc, euh, mais avec un dragonnet noir à côté de lui. Il était en mode, mais qu'est-ce qu'il qu qu veut qu -ce qu Je ne comprends pas ce qu'il veut ce, ce, ce mec là. Et en fait il t'envoie faire des missions, il t'envoie vraiment, c'est le, le livreur quoi. Il t'envoie partout, enfin tuer son livreur plutôt. Il, il t'envoie un peu partout aller récupérer des trucs, aller tuer des ogres, faire des trucs contre les ogres etc. etc. Il t'envoie également... Euh, contre le culte du verre, hein, j'y reparlerai un petit peu Et du coup il était insupportable en fait euh, On avait l'impression euh, d'être son esclave C'était que des quêtes de, de merde Et euh, qui nous demandait vraiment de, de, de faire énormément de voyages Et tranchantes, si vous les avez fait c'est pas euh... Moi j'aime beaucoup la zone hein, mais faut être honnête euh, C'est pas, pas ultra simple pour naviguer hein. Donc euh, il était, enfin vraiment il est insupportable Et le truc c'est qu'il y avait vraiment aucun contexte sur lui Ce qu'on sait c'est justement que avec le petit dragonnet noir, c'était pas très subtil, hein, mais on comprend que c'est un dragon noir, et euh, petit à petit on le voit, et en fait, et eh bien tout simplement, euh, il est dans la merde, puisque dans la, la zone des tranchantes, ce qu'on voit, c'est que les dragons noirs se font défoncer par Grul, les ogres et les ogrones. et du coup, et eh bien, euh, il est euh, par les gronnes aussi, bien sûr, parce que Grul est un grone. et donc, eh bien... Sabellian a besoin de, de notre aide et grâce à notre aide, enfin grâce à nous, eh bien il va pouvoir euh, reprendre un petit peu le contrôle des tranchantes, ce que euh, son père, Deathwing, n'a pas réussi à faire. Donc, ça, c'est toujours très. Euh, donc, son apparition à Burning Crusade, en fait, ce qui a vraiment fait la légende du personnage, c'est son côté mystérieux. C'est un dragon noir, donc les dragons noirs pour Burning Crusade, en tant que joueur de, de la licence Warcraft, etc., beaucoup étaient en mode waouh, incroyable, du coup, c'est un fils de Deathwing, comment ça se passe, etc. Donc, il y avait. En fait, le truc, c'est que c'est vraiment le mystère qui a euh, créé la légende de Sabellian. On connaissait très peu de choses sur lui, en fait. Mais c'est un dragon noir. Et pour une fois, on n'allait pas lui péter la gueule. Euh, puisque la plupart des... Enfin, Nefarian non on les a flingués à Vanilla. Lui, euh, il semblait un peu plus... Euh, ça, en fait, ça ressemblait beaucoup à Daval Prestor, hein, Deathwing sous sa forme humaine, qui était un peu plus subtil. Et euh, d'ailleurs, en parlant du loup, hein, Daval Prestor, donc Deathwing sous sa forme humaine, et eh bien il va. Le, Sabellian va être réintroduit dans l'histoire de Deathwing avec les livres qui vont sortir pendant Burning Crusade, les livres qui reviennent sur les événements de Warcraft 2. Sabellian du coup il est réintroduit, euh, donc première apparition Burning Crusade mais on le réintroduit dans l'histoire à Warcraft 2, avec du coup euh, justement on le dépeint vraiment comme un des fidèles lieutenants de d'Aval Prestor. Euh, qui écoute les ordres de son popo, hein, il écoute les ordres de Deathwing, et c'est d'ailleurs lui qui va euh, rejoindre, donc il va même faire partie de la horde au final, hein, de la horde de Ner'Zhul, et il va aider Fenris et les différents orques, différents chefs de clan orques, Grom, etc., pour euh, qu'il récupère les artefacts dont Ner'Zhul a besoin. Et donc il va, il va, aider, euh, il va aider la horde euh, à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il a aidé la horde, euh, puisque c'est une entente entre Deathwing et Ner'Zhul, euh, ils cèdent mutuellement, même si bien sûr Deathwing a des arrière pensées, il veut servir de la Horde pour fragiliser l'Alliance et l'Alliance du coup fragilisera la Horde également mais lui grâce à ça et eh bien il va pouvoir tout simplement, il va servir un peu de taxi avec ses dragons aider un petit peu dans, la, dans les affrontements avec l'Alliance mais surtout eh bien il va pouvoir euh, rebâtir le vol noir en Draenor. c'est ça le projet de Deathwing le problème, c'est que tout ne va pas se passer comme prévu. Ner'Zhul va euh, démolir la planète, ce qui va la transformer en Outre-Terre. Et le problème, eh bien, euh, Ner... enfin, Deathwing, lui, va quitter Draenor, euh, ce qui n'est pas le cas de Sabellian et une partie du vol noir qui se retrouve coincée sur Draenor, qu'on appelle maintenant l'Outre-Terre. Et donc, eh bien. Les dragons noirs vont être pas mal inquiétés. Gron a réussi à battre Deathwing aidé de certains héros de l'Alliance. Sauf que Sabellian, lui, donc Deathwing repart par le portail et retourne sur Azeroth. Pour le coup, Sabellian, lui, est coincé. Et au final, eh bien, il, va tout faire en... il va faire en sorte que son vol puisse survivre, même si bah, la plupart vont mourir. Et donc, eh bien, il ne reste qu'une poignée en fait de dragons noirs dans les tranchantes et ils vont essayer de, de, de bâtir des meilleurs landes mains pour le vol noir même si c'est assez technique. Il reste fidèle à Deathwing et ça ça fait partie de, de ses traits de caractère et on va en reparler c'est assez intéressant. Euh, donc comme je l'ai dit au final... Avec la mort de Nefarian, bah, Sabellian fait partie des dragons euh, les plus vieux du vol noir. Et donc voilà comment comme on, on le retrouve à Burning Crusade. Il est comme ça. Euh, ce qui est intéressant par contre aussi à Burning Crusade, c'est qu'il y a euh, parmi ces ONG du mal, hein, euh, avec euh, le, le culte des ombres, il y a plein de, il y a plein de noms à la con d'ONG de, de, du mal, avec des gnomes, des gobelins, tout ça, tout ça, qui, qui rejoignent euh, voilà, ces, ces organisations euh, du mal. Eh bien, il y en a une dans les tranchantes qui est importante, c'est le culte du verre. Le culte du verre, en anglais, ça, c'est un peu plus transparent. J'aime bien beaucoup la trad française, pour le coup, ici, euh, puisque c'est le, le worm culte, donc le culte du Wyrm, le culte du ver en français tout simplement qui est le culte, ça aurait pu s'appeler le culte du Wyrm d'ailleurs en français mais ils l'ont pas fait et donc le ver c'est tout simplement le Wyrm et donc c'est le dragon en fait donc il y a un lien un peu étrange parce que euh, c'est une organisation qui veut pas des bonnes choses et, mais qui a un gros lien avec les dragonnets noirs et qui enlève des dragonnés noirs qui en qui essayent d'en faire de nouveaux etc et on se rend compte que c'est des humains enfin des, des mortels qui euh, se transforment en draconides noirs pour essayer de gagner du pouvoir etc et au final Sabelia il y a un lien très bizarre parce que d'un autre côté il révère aussi les dragons, le culte du vert et dragons noirs, mais au final euh, Sabellian enquête sur eux et va agir aussi contre eux. Donc on sait pas trop quel est le lien, est-ce que c'est des mecs qui étaient au départ fidèles à Sabellian, etc. Bon on est sur du contexte Burning Crusade donc il y a plus de questions que de réponses bien entendu. Mais voilà, Sabellian il est pas tout, j'allais dire pas tout noir, pas tout blanc, hein, pardonnez-moi l'expression, euh, à Burning Crusade, on sait pas trop, on sait pas trop de quoi euh, on sait pas trop ce qu'il en, en retourne. Par contre quelque chose de très important. Eh bien, il perdait la guerre dans les Tranchantes, ça je l'ai dit, mais surtout, en fait, comme tout le vol noir, ça c'est une information qui est très importante à garder à l'esprit, comme tout le vol noir, Sabellian est corrompu, en fait, par les dieux très anciens. Il a, tout le vol noir a été corrompu. Lorsque Wing, lorsque Neltharion est devenu Eldemore, quand Neltharion est devenu Deathwing, eh bien, tout, il a condamné en fait l'entièreté du vol noir à la corruption des dieux très anciens. Donc tous les dragons, même les nouveaux-nés, etc., sont entachés par cette corruption. Et un jour ou l'autre, ils peuvent péter un plomb en fait. Et sabéliane ne fait pas exception à cette règle, ainsi que sa cour, hein, ce que j'appelle sa cour, c'est les dragons qui lui restent fidèles et qui l'accompagnent et qui sont restés en Outre-Terre, et bien ils sont. Euh, ils sont tout simplement. Euh, susceptible d'être corrompu à tout moment par, par les dieux très anciens et donc de, de vriller complètement le truc c'est que euh, il va donc forcément quand euh, drain enfin quand drainer devient l'outre-terre la porte euh, des ténèbres explo enfin, explose enfin n'explose pas mais elle est euh, fermée enfin si elle explose en fait hein, elle est fermée et du coup et eh bien euh, les Sabélianes et les autres euh, et sa cour et eh bien vont tout simplement rester coincés en outre-terre et euh, globalement ça dure à peu près une trentaine d'années, hein. ils restent coincés une trentaine d'années en Outre-Terre. Donc ils sont arrivés à Warcraft 2 et euh, eh bien, ils sont restés jusqu'à Dragonflight en Outre-Terre, donc à peu près une trentaine d'années euh, bloqués en Outre-Terre. Ce qui est intéressant c'est que lorsque Burning Crusade arrive, Sabellian et les autres auraient pu partir par, le, par la porte Bon on va pas se mentir c'est aussi un manque complet de travail à Burning Crusade Mais au final ils choisissent de rester Maintenant ça c'est un fait, hein. ils ne reviennent pas à Cataclysme Ils ne reviennent pas dans les autres extensions Donc au final eh bien Sabellian en gagnant les tranchantes visiblement a, Est resté là-bas pour offrir un avenir à son, au vol noir Donc le vol noir a toujours été quelque chose qui lui tenait à cœur. L'avenir du vol noir a toujours été quelque chose qui lui tient à cœur et Sabellian qu'on retrouve à Dragonflight. Pourquoi on le retrouve à Dragonflight Eh bien comme tous les dragons, je vous laisse aller voir la nouvelle sur Irion que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, Eh bien tous les dragons ont entendu l'appel des îles aux dragons. C'est quelque chose qui est imbriqué dans leur ADN, dans leur, dans, dans leur être, hein, et puis c'est un appel aussi un petit peu magique, Eh bien... Sabellian a entendu cet appel comme les autres dragons noirs de Draenor, et donc eh bien, ils ont traversé la porte, ce qui nous indique d'ailleurs qu'elle est toujours ouverte, hein, euh, ce qui devrait amener beaucoup de problèmes, hein, vidéo sur la porte des ténèbres, euh, qui n'a pas beaucoup été regardée, mais n'hésitez pas à aller la voir parce que <rire> c'est quand même assez important, et euh, du coup avec sa cour, eh ils regagnent les îles aux dragons, le rivage de l'éveil afin de récupérer le contrôle tout simplement de la citadelle d'Obsidienne la citadelle des Noirs, hein, globalement la citadelle des Dragons Noirs, afin que euh, justement Sabellian en tant qu'héritier de Deathwing, en tant que dernier héritier vraiment vivant de Deathwing, et eh bien, euh, et ancien lieutenant de Deathwing, et eh bien il puisse devenir tout simplement l'aspect du vol noir, qui devienne le chef du vol noir. Euh, ce que j'aime bien avec Sabellian, c'est qu'on part d'un personnage qui a Burning Crusade était inintéressant, enfin, il était intéressant par le mystère qu'il y avait autour de lui, mais en lui-même il était inintéressant. Et on ne l'a jamais réutilisé, mais aujourd'hui Dragonflight le réintroduit, donc c'est un nom qui est connu d'une partie des joueurs, pour en faire quelque chose de très intéressant. Ça me rappelle beaucoup qu'Aliaménethil, c'est un perso où on se dit « mais sort de nulle part », alors qu'en fait c'est un personnage qui est là de, dans la licence Warcraft depuis très longtemps, qui a été mis de côté et qui revient... Et quand il revient, il apporte quelque chose de très intéressant. Sa personnalité est très intéressante. Le, sa dualité vis-à-vis d'Irion aussi, son opposition vis-à-vis d'Irion. Irion qui représente la jeunesse, la fougue, qui euh, représente aussi un le seul dragon noir non corrompu euh, des, euh, du vol noir face à un Sabellian qui est beaucoup plus dans la, dans la logique d'Aval Prestor, dans la logique de Deathwing, mais euh, qui malgré tout a toujours sauvegardé son vol, etc qui représente l'ancien, les anciennes méthodes, les quêtes autour des Sabellian pour ceux qui, qui connaissent pas mal le lore de Warcraft. Il y a des clins d'œil absolument superbes, notamment au jour du dragon, etc. Donc c'est vraiment.. vraiment euh, J'ai beaucoup aimé l'introduction de Sabellian, personnage très travaillé. Euh, donc.. C'est vrai qu'il y a justement cette quête où il faut choisir entre Sabellian ou Irion et les deux ont leur tort, les deux ont leur. J'ai vu beaucoup de personnes dire Ouais bah Irion, Sabellian il a suivi des swings, c'est un corrompu, salaud, alors que Irion, lui, il protège Azeroth, etc. Je rappelle quand même qu'Irion est responsable de Warlord of Raynor et donc de Légion la mort de Varian, la mort de Vol'jin, tout ça, tout ça. Donc, euh, Irion a du sang sur les mains. C'est pour ça que j'avais évoqué dans la vidéo de Battle for Azeroth, dans l'analyse de la vidéo de Battle for Azeroth, quand Anduin lui met un grand point dans sa gueule, c'était totalement mérité. Hein. Il aurait pu même prendre beaucoup plus. Hein. Donc, euh, Sabelian et Irion, les deux ont du sang sur les mains. Les deux essayent de penser à l'avenir du vol noir. Les deux ont des méthodes et des manières de faire discutable on va dire, les deux sont vraiment dans une logique de la fin justifie les moyens sauf que Sabellian bah voilà il, ce, il représente un petit peu le, le, la vieille garde il a aussi, ce que, ce que je pense que Dragonflight, alors je ne suis qu au, on est qu'au début de Dragonflight, Sabellian va probablement avoir du, du développement dans les patchs qui arrivent sur Dragonflight et ça sera intéressant de voir où on va aller mais Sabellian à l'heure actuelle il y a un seul point noir, sans mauvais jeu de mots, sur, sur ce qu'il euh, qu représente c'est le fait qu'il annonce qu'il a réussi à trouver un remède à la corruption du, des, du vol noir, donc des dragons noirs en Draenor. Alors, moi je dis pas non, hein, pourquoi pas, pas de soucis. Mais il va falloir s'accrocher, il va falloir, très, enfin, va falloir nous expliquer comment. Euh, il y a deux possibilités, soit, soit il ment. Soit il ment et ça reviendra justement, en fait, il avait menti et, et il est corrompu. Soit on va euh, nous trouver, enfin soit bah, du coup il a pas menti et il dit vrai, mais dans ce cas... Il y a une, deux, une, nouvelle, une nouvelle branche, soit on nous expliquera comment ça s'est passé, et honnêtement il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou, hein, mais juste il faut l'expliquer, tu ne peux pas sortir ça sans l'expliquer, et euh, bah sinon bah, parfois Blizzard malheureusement ils mettent ça sous le tapis, puis pff, ça passe, Donc, euh, mais ça c'est pas possible, il faut une explication, c'est pas possible de, de, de ne pas trouver de, de justification, il est corrompu, il faut donner, euh, il faut euh, donner des éléments. En tout cas, voilà, Sabellion très intéressant. Ce qui est juste dommage dans l'intrigue de Sabellion, c'est l'absence d'Ebyssian, hein, le, le Corne d'Eben. Euh, qui est. On sait pas, <rire> on sait pas ce qu'il fait, on sait pas où il est. C'est dommage parce qu'il aurait pu avoir une trinité assez intéressante entre les trois et euh, au final Sabellian nous montre, mon, nous montre pas mal de choses, alors est-ce qu'il euh, va justement devenir le chef du vol noir Moi je pense pas malheureusement, je pense que c'est Irion qui va devenir le chef du vol noir, bien plus connu, bien plus apprécié des joueurs, mais en tout cas ça fait plaisir de voir un Sabellian très travaillé, euh, qui montre aussi qu'il voilà, il pense au vol noir, et surtout j'ai l'impression que dans son développement on essaye de montrer qu'il a suivi Deathwing parce que c'était son aspect, c'était son chef, c'était son père et c'est logique de le suivre mais qu'il n'a pas forcément toléré, accepté tout ce qu'a fait Deathwing. En tout cas pour le moment c'est pas dit mais c'est quand même vachement sous-entendu donc on verra pour la, la suite du développement de Sabellian, ça, ça, ça, ça sous-entend quand même vachement qu'il a toujours tout ce qu'il a fait, il l'a toujours fait pour le, la survie du vol noir. Et ça, bah, c'est pas forcément faux par rapport à ce qu'on sait de lui, euh, c'est juste... Voilà, voir un petit peu comment il est, euh, comment quelle est son approche, quel est son traitement vis-à-vis -vis de Deathwing. Ça, ça pourrait être très intéressant à voir par la, par la suite. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo de Sabellian vous aura plu. Euh, personnage est quand même, vraiment, Dragonfly fait un super travail pour développer ce personnage. Euh, tout était à faire. Les choses étaient là, à baisser, mais on n'en avait rien fait. Euh, pour le coup, Dragonflight réutilise ce personnage avec brio, donc vraiment un très très bon point de Dragonflight. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi dans les commentaires s'il euh, y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus Oui, bonjour, c'est encore moi, Deathwing Alors, ce que j'aime pas beaucoup dans cette vidéo, c'est qu'on sous-entend que je suis un mange-merde euh, mes fils se chamaillent pour euh, ma succession euh, j'aime pas trop beaucoup ça hein euh, disons que euh, voilà il y a des circonstances atténuantes que je n'évoquerai pas ici voilà, bisous